Bien, toi. Ouais, on, est, on a fait le couloir, on a fait 700 mètres dans la journée, 700 mètres de dénivelé. Pas d'avalanche hein. Pas d'avalanche, neige froide. Oh Dieu! Bien ou bien? Salut. Moi c'est Vincent. Je viens pour passer le, le, test. Test. le test. Le test? Pas de moniteur? Le SF? Ah, il était prêt? Bah, 100%, hein! Je m'entraîne depuis des mois! Eh, hey, première couche, total thermo -lactyl. t shirt TSF comme toi, <rire> collant ergonomique, chaussettes de ski, sous gants puis en hein, dessus, je te raconte pas, blouson imperméable et respirant, <rire> et un pantalon, est super chaud! Oh, oh, oh, oh. Tu sais que c'est pas un défilé de mode, hein? C'est un slalom! Ouais, ouais, ouais, pour ça aussi, je suis prêt! Dis-moi, mais c'est quoi cet accent? Tu viens d'où? Mais je suis savoyard! Enfin, je suis en voyant. Ah ouais, et ton niveau de ski, euh, comme ton accent, quoi. Euh, euh bah écoute, ce sera ma première fois sur du ski. Ouais, je vois ça. Et hey, je vais m'occuper personnellement de faire passer ton test. Oh, ça, c'est sympa. Patrick, Ouais cool. Bon, on se retrouve dans une heure. Une heure, ok, okay. très bien. Je vais boire un va chaud, là. Allez, t'as l'heure, Ah bah ben on y est Allez, et là, on rigole pas avec la sécurité, hein Ah ça, c'est ce que je dis toujours, Patrick, hein. Casque, la piste, c'est devant. bon. Tout C'est à toi de jouer. Bien Allez Ah tu me regardes, hein, Patrick, hein Ouais, ouais Allez, allez. Wow! Oh bah oui Oh bah oui C'est plus facile que je pensais Oh là no! oh, oh, oh. Allez bien skier, -oui, je crois que c'est le moment de la médaille, allez bien on, on y va Oh Un oh, bon de peuple oh! La médaille Elle est là Elle est là oh. Bravo Attends, dis-le, t'as perdu la tienne là, parce que c'est pas la même, hein? Je peux bien donner des cours avec ça. Ah non. Ah bon? Par contre, l'année prochaine, tu peux revenir pour le flocon. Eh hey Patrick! On se retrouve quand même pour le vin chaud! Ouais, mais pas avec cet accent, hein? Eh hey, hey Patrick! Le bon sens, ça va ou bien?